au confins de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confins de mon confinement, je suis à la maison. Sentiment de bien-être et de sécurité. J'ai du temps pour des petits plaisirs simples. Flâner, me reposer, réfléchir, buler. Jardiner, bouturer. Coudre, découdre, faire, refaire. Expérimenter, cuisiner. Rire, danser. Puis parfois, j'ouvre la porte. Et là, je fais face à la réalité. Les écoles sont fermées. On ne peut sortir qu'une heure avec un justificatif. Toutes les manifestations sont annulées. Des gens ont peur de sortir de chez eux. Des familles sont en deuil. Bref, cela me rappelle à quel point la vie est précieuse. Vite, je referme la porte pour rester chez moi. Là où actuellement... Je me sens en sécurité. Au confins de mon confinement. Bonjour, je m'appelle Asunia, Sénégalaise. Actuellement, je vis à Dakar. Le confinement, je le vis difficilement parce que les, mon travail, tout le commerce que je faisais, je ne peux plus sortir pour faire le commerce et encore plus. C'est la première fois que je reste toute la journée 24h48 à 72h dans la maison sans sortir, ni aller au marché, même pas à la boutique du quartier. C'est vraiment difficile, mais comme c'est quelque chose qui est nécessaire pour notre survie et pour la survie de nos enfants, on est là, on est confiné, et c'est encore plus difficile quand tu as un enfant de 1 an et demi, un bébé de un an et demi qui ne comprend absolument rien d'un virus qui passe toute sa, la journée à pleurer pour sortir de la maison, mais on le vit positivement quand même. Et aussi, c'est la première fois dans ma vie que euh, je vis un couvre-feu. 20 heures, interdiction de sortir dans les rues. Au confin de mon confinement, je suis redevable d'une amende de 135 euros pour avoir couru à moins de 1 km de chez moi sur un chemin. Chemin qui longe à environ 100 mètres la route Goudronie. Oui, vous avez le droit de courir sur la route. Non, vous n'avez pas le droit de courir sur un chemin. Où est la logique La santé et le respect des règles avant tout, mais jamais l'abus de pouvoir. Au confin de mon confinement, bonjour, je m'appelle Elage Ousmane Ba, élève à l'école thermos classe de CM2. Je suis âgée de 12 ans. J'habite au Sénégal. À cause du coronavirus, tout le monde reste chez soi. On passe toute la journée devant la télé et aux jeux vidéo. Sinon, je joue aux cartes avec mes frères et sœurs. On ne peut plus aller faire du sport. Je ne peux plus voir mes amis. D'habitude, je me couchais à 22h pour me lever à 6h à peu près. Après chaque déjeuner, j'allais... Jouer du foot chaque week-end. Maintenant, tout a changé. Je reste chez moi. Vraiment, on n'en peut plus de cette maladie. J'aimerais tellement retourner à l'école. Je n'aime pas être enfermée. Au confin de mon confinement, je pense, je danse et je me remplis la pense, évidemment. Au confin de mon confinement, je cuisine, je bouquine et, et je chine Oui, aussi. Au confin de mon confinement, je dors, je décore et je sors. Je trie, j'écris et je ris. En fait, au confins de mon confinement, je vis. Tout simplement.